La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 2. Bonjour, petit gars. Je suis Josette, la chaussette parlante. Et hey, vous là-bas Je vous prierai de laisser mon fils tranquille. La solide matrone vient se camper fermement devant vous, masquant complètement son enfant de votre vue. De même que sa sœur, qui s'est aussi rangée derrière l'imposant postérieur maternel. Vous jugez préférable de vous éloigner avant de recevoir une baffe façon sous Paris et entendez Josette marmonner. <rire> quelle insupportable mégère Heureusement pour elle que nous avons une tâche bien plus importante qui nous attend. Sinon, j'aurais bien dit ma façon de penser. Bon, il faut qu'on trouve la machine en panne. Rendez-vous au 44. Rendez-vous au 44